Merci beaucoup. Je vais démarrer très rapidement. C'est toujours très impressionnant de parler avant, avant Pinky. Euh, je suis Laurent Tourmis. je suis le CEO d'Isance. Euh, en deux mots, on est une entreprise de 160 personnes dédié au retail, on fait l'analyse de données et on commercialise des solutions SAS qu'on a développées pour, avec et pour des retailers omni-channel. Et euh, on est déployé sur 55 pays, sur une soixantaine de retailers omni-channel, que ce soit dans la mode, dans l'électronique, dans euh, le sport, dans euh, l'alimentaire et à peu près tout, euh, la cosmétique et tous les tous les verticaux du retail. Mais je crois qu'on est ici sur, surtout ce matin pour écouter Ping et, et ce qui se prépare chez, chez Fashion Cube et dans l'univers de la mode en France. Ping, je te laisse la parole. Merci Laurent. Bonjour Berlin. Oui, il y a des gens qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Euh, très rapidement, donc, euh, je m'appelle Pinky. Je euh, représente Fashion Data aujourd'hui qui est l'émination d'un de plusieurs choses. D'abord Fashion Cube qui est une alliance de plusieurs entreprises de la galaxie Mullier. Vous connaissez la famille Mullier dans le Nord. Ces huit marques sont dans le textile et cette alliance elle est assez simple. Elle part du constat que ça serait bien si on travaillait un peu plus ensemble au sein d'une même structure. Et l'alliance Fashion Cube est l'alliance qui a pour mission de libérer l'intelligence collective pour finalement tester et créer un nouveau business model. Quand on a dit ça, ça sous-entend qu'on euh, a compris que le business model tel qu'on l'avait fait depuis des années ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus. Et en bon vieux retailer, on avait confondu certaines choses, on avait confondu qu'on euh, avait perdu en fait, un peu le client. Et j'en reviens, quand on dit que le, ce business model est mort, euh, ça veut dire qu'on doit absolument se transformer. Et un petit mot sur ces entreprises, en, en réalité, pour donner un ordre d'idée, on n'est ni petit ni gros, ça fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a 2400 magasins, donc une entreprise très tournée euh, vers le retail. Et en réalité, à l'époque, au tout début, on pensait qu'on était très très gros. C'est vrai, on a eu des entreprises qui cartonnaient, euh, Pimki, Jules, et d'autres au sein de, de, de l'AFM, mais la réalité, c'est que ça a changé. Dans les années 2000, les heures internationaux, que sont Zara, enfin Inditex, globalement, H&M, Uniqlo, bien sûr le Fast Retailing, ont radicalement changé la donne dans l'univers du textile. En 2005, ça a été finalement les seuls à gagner des parts de marché. Et pourtant, des entreprises comme Pinky et Jules, qui cartonnaient qui généraient beaucoup de rentabilité, commençaient à s'essouffler. Et le point d'orgue, en réalité, a été encore plus fort puisque en 2008, vous le savez, on a les GAFA, nos amis, avec qui on travaille évidemment. On a eu Amazon, on a eu Google, on a eu Alibaba, qui ont encore plus changé la donne. ASOS, Zalendo sur notre marché, a bouleversé notre univers. Et là, on était encore vraiment plus petit. Alors qu'est-ce qui a fait la différence bah, En fait, en 2008, on s'est encore dit, on a encore un peu de temps. La réalité, dans nos entreprises de retail, c'est qu'on n'avait déjà plus le temps. L'horloge tournait très fortement. Et quand on a dit ça, on peut se dire que c'est simple dans cette histoire. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'on a eu, durant cette période, en 2010, 2012, 2015, des entreprises qui se sont dit, bah, en fait, il faut aller sur l'e-commerce, il faut aller sur le online. Et on a donné des faux objectifs à un certain nombre d'entre nous, notamment aux CDO, donc on s'est fait un peu plaisir, on a embauché des CDO, et c'est pour ne pas les dénigrer, mais malheureusement, ils avaient des fonctions qui ne servaient quasiment à rien parce qu'à la tête, on n'avait pas fait cette, ce changement de mentalité et de transformation. Et donc ces vidéos sont arrivés, ils se sont dit, bon, bah, il faut que tu fasses 15, 20% online. Et puis euh, ça n'a pas suffi. On a dit, bon, bah, on va te mettre en, dans le board parce que ça va être mieux, tu vas pouvoir insouffler tout ça. Et finalement, ça n'a toujours pas suffi. Il faut savoir que dans l'univers du textile, on a perdu 14% de valeur durant les dix dernières années et que ça a été plutôt dramatique. Et quand on fait, on donne des objectifs de 20% à atteindre online, quand le reste dévisse de 5%, à la fin, on ferme nos boîtes. Donc ça revient strictement au même. Et pourquoi c'est difficile C'est que quand on interroge ces entreprises dans la transformation, le niveau d'investissement qu'ils ont pu faire, finalement, alors selon Gardner, il n'y en a eu que 3%, 3 qui se sont dit, lorsque j'ai investi 100 millions, j'ai effectivement réussi ma transformation digitale. Et ce n'est pas si simple. Lorsqu'on regarde l'univers du textile, mais dans le retail d'une manière générale, quand on investit, le problème, c'est qu'on l'a regardé de manière très silotée. Et c'est ça qu'on essaie de changer avec Fashion Data, c'est de donner tous les leviers. Donc Fashion Data est maintenant une entreprise à part entière euh, qui est donc excubée, et donc on a les actionnaires, et donc on a gagné en agilité. Et on fait tout ça parce qu'en en fait, on n'a pas la taille critique. Lorsque vous avez une structure, souvent on a un, deux, trois, Allez dans l'univers du textile, lorsqu'on a cinq data scientists, on est au bout du monde, et on se dit encore, à la fin, on est attaqué par le, la direction générale en disant, mais à quoi ça sert d'empiler cette data ben, En fait à pas grand-chose si on ne fait pas tout le reste. Donc Fashion Data milite pour un nouveau fashion business model, le zero waste pour votre info, donc le zero gâchis de bout en bout. Et quand on a dit ça, évidemment, il faut se concentrer sur la data pour revoir l'ensemble de la chaîne de valeur. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'univers de l'industrie, en tout cas du textile, est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde, et qu'on ne peut pas continuer à faire ça. Et donc on a accepté aujourd'hui, au travers de Fashion Cube, de ne pas faire plus, ça veut dire accepter de faire moins de chiffres d'affaires, mais de faire nettement mieux. Et pour ça, la data est clé. On a développé trois streams, client, produit, supply chain and stores. Et c'est évidemment clé d'adresser l'ensemble de cet univers. Parce que si on ne le fait pas, si on ne regarde que le produit, ce n'est pas suffisant. On fait de la captation de tendance, on fait de la prédiction des ventes. Et au final, le tiers c'est gagnant, c'est évidemment les trois. Je vais vous parler évidemment du client très rapidement. Et le client, bah c'est clé. Comment inverser l'objet euh, de la vision du retail avec un magasin Pour faire très court, hein, lorsque je suis arrivé il y a 18 mois, on me parlait de magasin, zone de chalandise, trafic et taux de transformation. Et puis à la fin, je dis mais il est où le client mais En fait, il était nulle part. Et donc très rapidement, avec Isense, avec Fashion Data, on a remis le client au centre. Et c'est bien l'objet de lomni c'est comment augmenter la lifetime value de nos clients, de bout en bout, et évidemment pas seulement online. Il faut savoir que dans nos entreprises, la part du digital va de 3% à 25% pour les meilleurs d'entre nous. Et donc, malgré tout ça, la tendance actuelle, si on tire les lignes, elle ne sera pas suffisante pour gagner en efficacité de bout en bout. Alors, pourquoi une DMP, et notamment euh, ISAN, ce qu'on a retenu, on a fait évidemment, un appel d'offres, euh, ça nous a permis d'aller très, très précisément sur cette plateforme, conciliée à d'autres en input et en output, de nous délivrer la vraie valeur de bout en bout. Et je vous donne un exemple. Alors pourquoi tout ça Alors d'abord parce qu'ils comprennent bien le, le retail, ce n'est pas une DMP. Et je sais que c'est galvaudé parce que quand on parle de DMP, on, on confond un peu de tout aujourd'hui. Et on met en face dans nos appels d'offres des DMP qui n'ont quasiment strictement rien à voir. Donc parfois on confond, on va faire du média parce qu'on va faire de l'activation. Au final, ce qui nous a intéressé dans cette transformation, c'est d'utiliser toute cette masse. Incroyable. Alors donc pour votre information, on agrège aujourd'hui nos 30 millions de clients de Fashion Cube, nos 10 millions de clients actifs sur les 12 derniers mois. Et ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble du parcours client. Et c'est ça qui nous intéresse. Lorsqu'on a compris le parcours client, évidemment, on arrive à mieux les activer à la fin. Et donc on a... Plein de use case. Euh, je, alors évidemment, euh, c'est une keynote, donc je ne vais pas vous faire la démo aujourd'hui, euh, si ce n'est qu'à qu 13h50, il y a des cas euh, qui seront menés par euh, mes amis de Fashion Data, donc avec Amandine et, euh, et Olivier, pour vous détailler ces use cases de manière assez précise. Et je vois qu'il y a le timer qui est en train de, de s'exciter. <rire> et donc, euh, en matière de RRI, ce qui compte pour nous euh, dans l'excubation de Fashion Data, c'est évidemment ce qui, euh, ce qui est clé, ce n'est pas empiler de la data pour la data. Et donc en réalité, Fashion Data met des témoins pour rendre tangible la transformation de nos entreprises. Et au travers de la gestion du stream customer, c'est justement comment est-ce qu'on augmente cette valeur et pas forcément. Souvent, dans, dans, on a une petite confusion. On cherche à augmenter la fréquence euh, d'achat dans, dans nos métiers. Et ce n'est et c'est pas forcément la priorité dans la mode. Lorsqu'on consomme deux fois par an, sachez que dans l'homme, c'est à peu près ce que l'on fait, sur la femme, entre 3 et 5. Bah, en réalité, ça se trouve, on ne peut pas faire plus parce que le marché nous dit qu'on consomme en réalité cinq fois dans l'année chez l'homme. Et quand on est à deux, on n'est pas si mal. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher L'augmentation ciblée du panier moyen. Donc ça, ce sont des exemples et on a des stories. Et je vais en terminer là parce que je, je crois que je déborde déjà. Les stories, ça nous permet de regarder les intentionnistes, et là, ça nous aide beaucoup. Et les intentionnistes nous permettent de faire des choses assez simples. On a, soit on augmente nos chiffres dans nos investissements, soit on économise. Donc, lorsqu'on détecte bien les intentionnistes et les intentions d'achat catégorie à partir de nos pages vues, ça nous permet de cibler, de moins dépenser sur du Facebook et les autres, et donc de regagner la main. Et c'est comme ça que l'on se propose au travers de Fashion Data et notamment d'Isance, de regagner la main et de redonner en tout cas les armes et les atouts pour combattre et moins payer le parking payant que sont nos amis GAFA. Ça sonne. est Merci beaucoup. Merci. Merci.